je dirais, la démarche intellectuelle euh, évolue. Alors, euh, bon, de voir une parcelle comme ça, on en a vu en photo, on comprend très très bien le concept. Hein. Ce n'est pas, pas du tout euh, un problème de concept. Hein. Je comprends très très bien les avantages, euh, la partie la matière organique, activité biologique, biodiversité, je comprends très, très bien ça. Euh, les, les points, euh, c'est qui, qui, qui, des points de faisabilité, euh, des points d'organisation du, du, du travail autour, euh, comment intégrer ça dans le, dans le système, sans trop chambouler le système, sans trop prendre de risques. Euh, disons, mon questionnement, il est là. C'est la même approche par rapport au non-labour. C'est la même approche par rapport à la, la, la diversité des espèces. Euh, je dis donc euh, faut multiplier les sources d'informations, multiplier bah, les témoignages, les rencontres, les, les observations, qui fait que... Bah, chaque individu euh, accumule un petit peu une, ex une expérience, hein, te remplit le dossier et un jour, pour euh, diverses raisons, il y a un élément qui, vient qui rentre et cet élément organise le tout et ça devient une évidence.